On arrive maintenant au camping du Festinoche. Festin Camping Pong, c'est joli comme l'homme. Ils m'ont dit qu'il y a même un spa dedans. J'ai envie de savoir si c'est vrai. Alors d'abord je vais mouiller toute la bâche, puis ensuite je vais m'en mettre dessus, puis je vais glisser comme un veau. « Il y a un spa juste là, sous la Grande Bâche, et puis on peut même faire des massages, des saunas et tout ça. Et puis euh, on a la plus grande piscine de Suisse, le lac de Neuchâtel, quoi. c'est vraiment la classe. »« Mais c'est un vrai spa ?»« Ah, C'est un spa scout, hein, ma foi, on fait avec les moyens du bord, mais euh, ça marche comme un vrai spa. »« Mais vous êtes bien là, hein ?»« Ouais, on est bien, ouais. Comment vous réchauffez l'eau ?»« Elle est chauffée ça. au bois. On a Regardez. une spirale qui tourne dans le feu et puis ça chauffe au bois. »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 Ensuite, on prend une casserole, on met des pierres réfractaires qu'on a fait chauffer dans le feu dedans. Et une fois dans le sauna, on verse de l'eau avec de l'huile essentielle dedans. Et comme ça, ça nous aère les poumons et ça nous remet en forme pour les concerts du soir. Caipirinha, les cocktails de Zamoro et des autres aussi. Waouh! Tu en veux une? Oui, volontiers. Alors, j'ai trouvé ma place avec ma caipirinha et je vous laisse avec C2C, 4 fois champion du monde d'un grand concours de DJ.